Je vous dis, frère, tu es en train d'ouvrir ta bénédiction à la porte de ta bénédiction. Tu es en train de déclencher la main de bénédiction. Tu es en train d'appeler une bénédiction. Amen. Mais si tu commences à dire tout ça, tu ne peux pas tu es de que tu es en train de que tu es de tu es de tu es de puis, a de les ah, oh. Il va se battre. Parce qu'un jour je vais parce déclencher nous-mêmes Mais si tu es la. parce On parle mon L'un des plus grands obstacles à la guérison. Moi c'est la chaise de l'église. D'accord celle ma, la police devons église est la nous Parce que les la vont venir que sont malades. vont venir Il y a des serpents qui suscitent. Se vous ne savez pas ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré Et Je Dieu. vous dis vous dire ça. Je reviens de l'église. Le dimanche. Je m'assois. Mais pied gauche. savais pas. Il y avait Tu mes doigts Quelque chose m'a dit. Tu as Et le cafard Ah, j'ai dit, il fallait Mais non, s'est échappé je tors là. Dieu me montre l'église. Et moi. Alors, un cafard se détache de ce côté-ci. Est en train de se diriger vers l'église. Oui, et quand le cafard est arrivé, approche des frères et des soeurs. De ici. La voix me dit. Pointe ton doigt sur le cafard. Et, le et le dis que le feu le foule foule. Foule. Je dis dans le cafard. Bien Parce que je vois ça. Ça Il que Je dis Je, je te détruis par le feu. de vois comment il se sorti de là. Mais parce que lui mon ami il y a des choses, y des Il y a des choses surnaturelles. Il y a des choses surnaturelles. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. les D'abord, je pêchais le cafard. Je, je dors. Mais là, je fais la vision sur Hier. Le le yes! Je rentre dans la voiture. -tour, J'ai un coussin que je mets voilà, Quelque chose me dit. Qui va je savais. Prends le coussin mais je le que je là le mort Mais je je suis là Je suis là pas le Je Je Je un cafard. Un cafard. Un cafard. est Et mort Et Et man... Et complètement cafard. Un cafard. Un cafard. Un cafard. Base, Mais je suis Dieu dans la vision, dans le cafard s'approche des frères, les frères la... noire, Au nom de Jésus-Christ, le sœur, Et je fais un fais... comme ça. En a mis, tu un de vous croyez que c'est les là La sœur Yves est là-bas. C'est comme ça que se manifestent les temps de l'esprit. J'ai vu en vision un leïza Avant de venir à l'église en Quand j'allais Quand j'allais Le leïza Est rentré dehors Je faisais la liste J'ai dit La requête là la, a, a un la. rapport avec ce lézard. Et, et la personne Qui a expérimenté ce miracle Est venue dire le totem de nos parents c'est le lézard. À la maison. Mais a... Disons lézard. A... Ici. Quoi? Dans l'église. Les frères Les frères voulaient se paniquer. Et la sœur confie. On nous. sommes en plein de Ciao, On met quoi? La moustiquaire. On, on met la moustiquaire. a bien la moustiquaire. On a bien arrangé la moustiquaire. Mais il dit qu'on Cassé. On a tendu là On regarde comme ça. Tu -tu la, la ça Un lézard à l'intérieur. Bien qu'on a bien arrangé. La souvent ça se passe comme ça. Je t'entends c'est la laver on la Je t'entends de me laver. Le jour où nous sommes venus, nous avons commencé les. Les deux lisa. de coup de mur. Dans l'eau. Dans la à baignoire. la baignoire. baignoire. Toujours Je chasser. Mais un homme spirituel des petits faits ça ça il ne laisse pas ça il doit rentrer. Amen voyez-vous donc il est la château on arrive. parfois Dieu permet que la maladie ça joue ça dit le rôle d'un de fou Dieu on pour nous conduire au centre de son monde Je ne pas laisser la maladie venir Parce que toi, tu as fondé, Tu es devenu tiens. Dès que de ça me oui. Mais pourquoi Tu attends d'abord que la maladie que, vienne Pourquoi je te non, réveille Non, réveille-toi, toi qui dors hey, Ah non, non Faut hey, réveiller Parce que le diable rose est en rougissant Ne baissez pas les gars Ne baissez pas la bras Alléluia. La froideur est rentrée dans ta vie. Tu as que les gens sont Mais vous que les gens ne seront pas guéris. Vous devez être chaud. Amen. Certains ne reçoivent pas la guérison parce ne veulent pas pardonner ou parce qu'ils gardent de la rancune ils ne veulent pas pardonner. La vie chrétienne. s'appelle. ce nous Christ vous Vous Vous La vie chrétienne. s'appelle Aimer. vous Aimer. Vous La vie chrétienne. ça fait. Aider. Vous Aider. Vous Si, Aider. Aider. si Aider. nous ne pouvons pas accomplir ces trois sainte, Il n'y a pas de vie chrétienne. vous Je vous dis. Qu'est-ce que tu je vous dis, Dieu nous baptisera et viens avec ta femme. Je suis là. tu vous ne serez pas béni. C'est un foyer qui ne veut pas recevoir les grâces Mais de nous nous joues, nous nous joues, nous Dieu. Mais nous devons aimer. aimer. Aimer. Aimer. Comme Christ nous a Il, nous, il ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Non. Son amour, Dieu est mon amour, Dieu est mon amour, Christ est mon amour. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvaises choses. Que je sois méchant, il t'aime. Il a même dit priez même pour vos aînés, élevez vos aînés, bénissez-le. Il n'a jamais dit bénissez-le. Si nous avons cette fille chrétienne, nous aurons une fille chrétienne victorieuse. Amen. Et nous ne pouvons pas travailler ensemble que ici dans cette la e e e e l église l du bon Et que cette église aille si vous de l'avant Si nous ne nous aimons pas Nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres Nous ne pouvons pas nous pardonner <ps2> les par uns les autres Et nous supporter les uns les autres Ça ne marchera jamais Amen et la guérison, si on conjugue ses la guérison, la naturelle, la naturelle, la la mort. la la la la la la le tu ne peux pas faire que l'amour. Et Frère Brennan a utilisé l'amour dans Brennan Il a dit que quel que soit le problème, nous allons placer l'amour. Et quand nous plaçons l'amour, quel que soit, aucun démon ne, ne résisteront à l'amour. Vous voyez, c'est pourquoi son église était le plus spirituel à son époque. Parce qu'il y avait l'amour. Si vous avez l'amour, Même si vous n'avez pas les dons, mais dons vont se manifester demain. Et l'amour, viennent que les certains n'ont pas la foi pour être guéris parce ne veulent pas préparer leur temps. Tu ne peux pas demander par la foi. pas la raison. La foi est La Comment raison Comment est raison donc si vous prenez de raison ne Ne cherchez pas qui a raison qui a tort Ni à qui a raison Mais un fils de Dieu Une fille de Dieu nous sommes sujet aux faiblesses. Dieu a soumis tout cher dans la déconnaissance. Afin que nous cherchions ce se nous devant lui. Même Branham faisait ça. Même Branham. Sauf Jésus. Jésus n'a jamais fait une l'homme. Branham a réparé cet homme. Même Dieu de la chair. Il a demandé. Vous voyez Mais aujourd'hui, les personnes ne demandent plus quoi Personne ne demande la raison. Personne. Il y a la raison, l'homme le plus spirituel. C'est vrai. Quelque part, frère Bréhard, le devant le Vous ne devez pas étendre cela. Parce que ça c'est à C'est un frère comme vous le Le pasteur, ça ne vous emmène jamais au ciel. Aucun type vous c'est la vie que vous méritez, mérite. qui est digne de l'évangile, qui, qui plaît à Dieu, Dieu. que Dieu s'intéresse, à titre grand de ne sauve pas ton âme. Les vrais pasteurs sont un facile. Il demande aussi pardon. pardon. Aux prébis, aux fidèles, à l'église, à leurs femmes, à au femme Amen. Voilà. Ce sont les et de des êtres de confiance. Manquant Certains manquent de détermination et de diligence. Nous cherchons la guérison auprès de Dieu. Jésus nous a donné par <mérée> du juge unique qui ne connaissait ni Dieu il n'avait crainte de personne c'était un, un personnage compliqué Manabou, dit, mais la table voulait que ce juge unique fasse justice parce qu'elle était veuve le juge devait brandir le droit pour revendiquer les droits de sa. femme la femme est venue pour la première <mérée> fois il n'a pas bougé deuxième fois, fois il n'a pas bougé troisième fois il n'a pas, <rire> <asks us>? <afar> pas bougé quatrième fois il n'a pas bougé Cinquième fois il n'a pas bougé mais le fait que la femme a insisté alors, Dieu était obligé, ou le juge était obligé, d'arranger son problème pour arrêter ses prières. Que les bruits de votre prière si sonnent son son son son tous les jours dans les oreilles de coup, Dieu. Dieu va bouger. va dire à moi, à va dire à moi. Oh tata, ne va pas pleurer devant oui. les bande. Ah. Pleure devant le Seigneur. Ah. Parce que l'homme ah. est l'homme. Ah. Il va rester là. Il ah. va ah. se moquer de toi. Ah. A toujours trouvé des fautes. Ah. Nous voulons, nous aimons ah. ah. trouver les fautes ah. chez les autres. Ah. Mais nous-mêmes, nous sommes ah. des fautes. Ah. Nous sommes des grosses fautes. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Allez pleurer devant Dieu. On appelle ça des larmes sévères. Ne versez pas des larmes impudiques. C'est-à-dire, ne partez pas. Montrez votre souffrance le à l'humanité. À tout le monde. Si vous souffrez, souffrez la dans la votre cœur. Dans le devant le Seigneur. Dieu, il viendra à votre cœur. Amen. Et Va récompenser vos larmes. Nous oh nous Seigneur. Oui. Mais où est-ce Certains s'affaiblissent de la foi parce qu'ils surveillent leurs symptômes. On a prié pour, qui pour moi. On a senti encore douleur. La douleur a augmenté. quand on prie pour vous. Si vous avez une douleur et après la prière de la foi, la douleur là, la a triplé. A triplé me dit c'est le meilleur signe au monde que je vous donne que mais nous, quand la la la la Ma on le fait. On ne peut pas pourquoi on le ne peut pas dire le fait. On Que peut pas <sharp> le pasteur. On ne que pas Là, mais est le pasteur nous nous voyons le contraire. La foi, foi n'est pas basée sur les yeux. Mais la foi parce que suis, est basée sur la vie. Même, même si je ne vois pas, je ne le sens pas. Je crois que c'est ça. Je, ouais. je n'ai pas besoin de voir. Croire. Voir, c'est croire. Voir, ce n'est pas croire. Croire, c'est croire. Quand vous croyez sans voix, voix. C'est ça le fois Sinon vous serez comme Et mal dit Oh la vie le Seigneur le Seigneur Beno Beno Beno que vous Beno que Je ne vois pas le Seigneur si je le vois Je que je le vois il que je Je sais qu'il a Je Je Il <mets> yeah, Il est beaucoup à Tu vas passer Ça se tourne. c'est quoi Mais la vraie foi. n'a pas besoin de. Il a besoin que de croire. sans preuves. Sans évidence. vous avez besoin de la au si le pasteur passer. vous vous Quand vous vous <cute> oh, oh Dieu Oh Zambi Oh Zambi Oh N'inga, N'inga, N'inga, ni n'a ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni n'a ni ni parce que tu as tremblé. C'est pourquoi tu es. Mais coupé coupé coupé. Y a tu n'as qu'à croire. Noir sur le blanc. Tu crois tu Amen. D'autres abandonnent leur assurance. Lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Ils n'ont pas compris que les preuves de la Pouah. foi Pouah. devaient perfectionner leur foi. Pouah. Non Pouah. la détruire. Pouah. Comme dans le cas d'Abraham. Plus. Pouah. Les jours passaient, oui. au lieu que la foi oui. d'Abraham oui. diminue, oui. la foi d'Abraham augmente. Oui. Oh, toi et moi, l'ennemi de notre foi, oui. c'est le temps. Oui. Plus le temps passe, oui. la chose ne oui. s'accomplit oui. pas. Oui. Oui. Commence à doubler. Oui. Commence à, oui. à détruire ta foi. Oui. Frère oui. Dit, les septo. Oui. Les septo. Oui. Et le temps détruit la foi. Un tango. Mais, ça, oh. ah. Mais plus le temps passe dans nos gloires. Seigneur, merci pour les jours. Double bénédiction. Oh. Double bénédiction. Oh. Merci en Seigneur. La foi a un langage. Un qui il y a un langage, y a un homme de, de foi, fois. Y a un homme de, de foi, vous le soleil Il a la foi par son langage. Comment tu vas aussi Tout va bien par la grâce de Dieu. Mais pourtant il a des problèmes. Mais s'il n'avait pas la foi, comment tu vas On va continuer à l'autre. On va appeler ça les lamentations de Jérémie. Amen. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils négligent d'être remplis du Saint-Esprit. Tu pries. Tu où ça rempli de Tu prie de de qui nous a été donné pour manifester en nous les pénitences, attachés à la rédemption lui certains ne sont pas guéris parce qu'ils imaginent avoir la foi pour être personnellement guéris alors ils ne font que croire à la doctrine de la guérison divine en général il y a des gens qui pensent qu'ils ont Mais la foi. Mais si tu as la foi, quand ta foi est mise à l'épreuve, savez-vous que Dieu peut éprouver votre foi Frère Branham dit si je prie pour mille personnes ce soir et que toutes les mille personnes mourraient ce soir, demain matin, je tiendrai ma Bible, Je veux confesser aux gens que Jésus est une encore. Est-ce que ta foi était déjà bien à, à, à ce niveau -là? Et il est dit que les grands hommes de foi ou les grandes femmes de foi s'appuient sur le grand bras de Dieu. De telle sorte que, au milieu des critiques où tout s'écroule, on peut l'église va fermer où les choses, où la personne va mourir dans quelques minutes, chaque fois. Tu paniques Tout se Tu as déposé les dossiers. En tant qu'enseignant. Comme nous tous nous sommes devenus les enseignants. Mais que voulez-vous quest Il y a des débouchés qui sont fermés par rapport à la situation économique. Mais tu peux développer aussi une affaire. Amen. Euh, je que tu ne peux pas être ici. Je ne pas, non, pas dit non, pas. Je ne Je parle, Je parle, Je parle. Et le niveau Je pas pas Je, parle. je parle. Pour le je Si je vois que On va donner une heure Deux heures Les enfants Je prends encore deux heures Je dois parler quatre heures. Mais je dois prêcher Et je prêchais beaucoup, je prêchais quatre heures Donc je pouvais rester ici je suis Je suis pas Je suis mais Amen, avec le temps Certains ne sont pas guéris parce bah, qu'ils ne qu sont pas ça, par la parole a, écrite de Dieu bah, a, bah, Comme il a, une parole qui les concerne directement personnellement. Quand la parole est prêchée, prenez ça pour vous Ne regardez pas tout le ça te, Ça, te Ça te concerne. Ça te concerne. Amen. Amen. Dieu parle individuellement. Ça Certains Mais ne croient pas que leur prière guéri a été exaucée. Tant qu'ils ne sentent pas ou ne voient pas la réponse, ils Ils ne croient pas. Mais je peux croire. Comme 5 ans. Tu veux le dans la forme. C'est mieux. Vous voulez le Certains gênent. Non. Certains gênent. Gêne, où Certains empêchent <rire> l'action <rire> de Dieu <de rire> En faisant dépendre leur foi <rire> De l'amélioration de leur état Après la prière Moi je veux croire Que je suis guéri Quand je vois que les choses commencent à changer. Faire. Là je, je place pense, foi. Mais tu la foi Non Tu n'as pas à attendre la foi est présente la foi n'est pas le futur la foi n'est pas le passé la foi est présente la foi est immédiate Jésus a dit si vous croyez vous dites à cette montagne entre toi de là si vous croyez il n'a pas dit si vous voyez la montagne se déplacer croyez que cela arrive il croyez que la montagne s'est déplacée avant de le voir se déplacer c'est comme une femme. elle vivait dans la plaine je peux dire la fenêtre de sa maison en fait la fenêtre de sa maison était là quand le soleil se levait. souvent la femme là ne savait pas que il fait jour parce qu'il y avait une montagne une grande montagne qui était tout juste devant la fenêtre et un jour, elle est rentrée en prière elle dit Seigneur j'ai la foi que demain matin quand je veux me réveiller cette montagne qui m'empêche d'avoir la lumière la du soleil du jour, à, du jour cette montagne va, va, se va se déplacer elle finit sa prière la elle elle fin fait fait de sa prière elle dit encore je ne suis pas trop sûr que, que la montagne va se déplacer demain mais je te prie que je mais demain que je, plus la je de la Mais je ne suis pas trop sûr. Et demain matin. Quand elle se reveille. elle ouvre Elle ouvre la fenêtre. Elle la vais voir. La là. La la la Mais je ne prends pas. elle Elle la. Elle la Elle Ah Toi. Je Parti. Je me suis dit, je Amen. Amen l'homme reçoit ce qu'il s'attend si tu t'attends à Dieu que Dieu le fera Dieu le fera et si tu ne t'attends pas à Dieu que Dieu ne peut pas le faire Dieu le limite alors Dieu ne peut rien que. parce que le miracle comme la guérison les prodiges dans votre vie et dépend de la quantité de votre foi si tu crois que Dieu est capable après ici de changer ta vie de telle sorte que tu es pauvre comme ça, il te fait milliard d'euros. Dieu le fera tout. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté à l'église. Les frères sont venus ici. Je peux vous dire. Nous avons prié avec les frères. Ils sont venus. Il y a un qui a eu deux boulots à la fois. visité. Il m'a dit le premier appel du boulot. Pardon. Deuxième. Il bon. Je l'ai dit. J'ai fait tel. Soin. Mais c'est là un dossier. Il y a un dossier qui Il y a un dossier qui Je avéré. Il y a un dossier qui s'est un dossier qui le avéré. Il y un qui non, Mais non, Il Il y a un Il le deuxième est venu il, il a rejeté le premier ça est pour un pasteur un vrai pasteur lui. il est obligé de vous faire réussir ah bon, pas, si c'est vrai s'il n'est pas vrai quand même pas seulement là, pas là a Hein, parce que dans la, de ça la, -la, la, la vie non. Non. La la de l'homme, il la un vrai pasteur un qui a appelé le. il est dans l'obligation de faire aussi. C'est le ministère pastoral. C'est un ministère presque de l'impossibilité. Parce que Dieu va demander au pasteur quelque chose que lui ne peut pas accomplir avec ses capacités. Il doit s'abandonner à Dieu. Sinon, il ne vous vous fera pas réussir, Il doit être connecté à Dieu. Ça, bon, il doit je être je suis suis propre devant le Seigneur. On va avoir des tâches, il doit avoir des les On va dans vos ça, vie. Ça, ça, ça, ça, ça, Alors le frère ça, Dieu l'a donné un boulot. Ça, il gagnait 1,5 million On Je n'ai pas, je n'ai pas comptabilisé de façon technique ou économique. Et vous je ne dis pas que le boulot de 600 000 est préférable ou moins préférable au boulot de 1 500 000. Je ne le réserve pas comme ça. En tant qu'économie. Parce que quelqu'un peut gagner un boulot de, boulot de 1 500 000, Mais il n'a pas un contrat à durer un déterrain. Il n'a pas un contrat de confiance. Où ce boulot ne va pas durer. Et quelqu'un qui gagne 600 000. Il trouve... Ce boulot presse sa vie. Oui, il peut passer la moitié de sa vie. Mais toi, même si tu gagnes 3, 3, 3 millions, mais tu vas travailler tu 2 ans. Moi, je préfère oui. le boulot de 600 millions. Parce que dans un boulot, vous devez avoir des garanties, les garanties financières. De Donc, c'est pour dire, que tout dépend de vos attentes si vous croyez que dans cet après-midi la chose là qui te délonge va ma partir mais si tu dis que ah, je savais ah, je ça. Va. que ça ne va pas partir parce que tu doutes déjà de ta foi et de ta prière mais moi j'ai la foi que ça va partir Shalom Shalom et Il va prier pour Eu les malades de tous ceux qui viennent dans ma. le malade. Quel que soit le cas. Même si le médecin est au bout. Même si le médecin est fatigué. Même si le médecin a signé l'arrêt de mort. Même si la société a signé l'arrêt de mort. Et on voit les gens préconcement dans la tombe. Mais Jésus est vivant. Il est Jova la fin Le Jésus manifeste sa bénédiction Nous a l'accomplit à la croix sur les vies des malades en, en cet après-midi que toute maladie a soit vaincue soit brisée bris soit guérie. chacun va lever sa voix va tous les services qui se feront les après-midi par le sang de Jésus Christ et par sa prière prions le Seigneur De et nous pouvons encore que nous notre confiance parce que tout ce que tu dis est tout ce que tu as promis as... va arriver tout ce que tu as parlé, parlé... aujourd'hui Seigneur Jésus. nous sommes venus devant votre recevoir une fois un de nous conduiras jusqu'à la Seigneur, nous avons la du bon ministère. Que, que ta grâce descend? Et que ta bonté de Les malades, se présenteront devant toi. Pas devant les hommes, mais nous croyons que le Seigneur Jésus. Handy, dann, we from, listen, suffisamment de sang pour que tout le monde soit Cela donne suffisamment de cest à à de de The Lord corps the Lord. The Lord is the Lord. The Lord is the Lord. The Lord is la Lord. The Lord is the Lord. La cérémonie va dépendre du nombre de personnes qui sont malades sur lesquelles on va prier La liste des chants, ceux qui vont intervenir Est ouverte Ici, il y a 19 colonnes. Donc 19 personnes. Il y a 18. On a estimé 7 minutes 30 secondes par personne qui va changer. Si on a 19 personnes ça va nous faire 2 heures vers 2 minutes. Si on commence à 15 h la, la première partie pour 30 minutes. Une heure pour les malades. Deux heures trente pour les la de autour de quatre Donc autour de 19 minutes. la deuxième information. Le mercredi. Le chef de famille. Et Qui gère cette parcelle? Et venir avec le reste des membres de la famille. On a tenu une réunion de haut. Il était question de vouloir lancer un contrat qui nous liait. C'était 30 000 par mois. Il a dit que plus de 30 000, nous avons bâti sur le terrain. Nous avons 50 000. J'ai dit, on ne peut pas de 30, 000, de 30 000 à 50 000. Ça ne nous arrange pas nous on enfin, fait une fois d'ajouter 10 000 nous faisons une fois de perdre 10 000 autant sous 40 000 alors désormais Donc, on paie 40 000 le problème c'est que l'ancien contrat qu'on avait l'avons interrompu nous de notre côté on continue à, on a ouvert une caisse en versant 30 000 mais avec les situations que nous avons à l'église, il y a d'un certain nombre de familles qui ont pris de, de, de l'argent dans, dans cette caisse, nous avons balancé dans les dépenses. Donc il nous reste l'équivalent de 4 mois. On, on l a expliquer la situation, Nous quand dans l'argent, on a un problème, on, on va passer dans on on a la dans les dépenses. Donc, il a compris, il a dit Donc, bon, il a dit Vous payez monde, bon. pour payer votre ancienne dette qui restait. Mais et pour vous commencez le nouveau, vous nouveau vous mois. À partir de la fin du mois de novembre. De novembre. Donc, nous, à partir du mois de novembre, à, le décembre, on va payer 40 000. Parce qu'on bah, si a eu une discussion au mois de novembre. Dans ce mois novembre, peut de novembre, on va payer 40 000. À partir de décembre, de novembre, on va payer 40 000. 40 000. Donc, chaque mois, Donc, ce premier mois-ci, de le fin de novembre, on a payé 60 000. Les anciens dettes, on va payer. Donc, un... Et les mois qui viennent, non, qu Donc, 60 000. Le mois de fin de novembre, novembre décembre, 170 000. Jusqu'à ce 000 on va prendre 4 mois. voilà la situation que nous avons. La deuxième chose, il dit moi, je veux vous vendre cette parcelle. Parce que quand le papa était mort, votre église a donné cette 000. Il y a même des membres de la famille qui n'ont pas pu donner ce montant. Donc, moi, ça m'a touché. Je veux que vous achetiez cette parcelle. Donc, au mois de décembre, je vais revenir avec le montant. Pour vous dire, bon, vous la parcelle à vendre. On va discuter avec vous. Pour voir si vous êtes capable de Donc, nous on a prévu. Ouvrir une caisse. On va garder de l'argent. Quand tu vas venir, il dit La parcelle c'est ton. On va débattre. Si on tombe sur un manqueur, on va dire Nous on a déjà ça. Il dit ok c'est bon S'il accepte de prendre ça On dit pendant tant de mois vous va faire ça On va payer le monde Donc c'est cette stratégie qu'on a bâti Donc fin de mois de novembre On a besoin de 60 000 Pour payer les loyers On fout de mois de décembre 70 000 8 mois après On va tomber à 40 000 Donc va à notre situation Et que les membres ont dit quoi c'est un peu de C'est